Ça me parle, tu vois, de la musique, c'est enfin, pas... magique, tu vois, il les... des les... hip-hop, ou n'importe quel style. et ça me parle, en fait, euh... voilà, tout peut venir. Mais voilà, il y a beaucoup, de projets, il y a beaucoup projet, de, de, de, de, de, de, de, de Je oui. prochain album de 20 aussi, qui vas sortir J'étais là, soir Oui, qui pas pas pas passé hier, soir. vendredi avec surtout, qui a fait avec eux, le Bob Twenty et Roddy, c'est la femme. des bons gars. Est pas... Absolument. Absolument pour toi la dessus Et ben moi je viens de sortir un EP euh, qui s'appelle Vestiges. Euh, c'est les vestiges d'un projet euh, <rire> qui s'est mal déroulé j'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus. L'essentiel c'est qu'on est sorti un truc tu vois. Et euh, donc voilà, il y a 5 tracks dessus et puis euh, on a aussi euh, pas mal de projets de singles en fait qui vont sortir euh, en septembre. Et, notamment. Euh, un featuring avec un rappeur américain qui s'appelle Yahweh. Et, euh, ça, sera sûr, ça va sortir sur un EP, euh, sur lequel il y aura aussi Big Red et Marimapi chez Astrodot. Bim, bim, bim. bim. Ah, C'est bon. Euh, euh, des questions alors, extérieures. Une, une conférence de presse, ça serait pas une s'il n'y a pas une petite question qui traîne. On a quand même uh, Kika qui est ici et qui a envie de nous pose, de yes, poser des questions. Qu il nous reste exactement 3 minutes, <rire> euh, Kika. Il va falloir faire quoi ouais, Le à est aspiré. On fait vite. Salut, va Salut. va Bonjour à euh, mon pour Ode Radio. Première question déjà, pourquoi Daily Jam et pourquoi aimer à côté de Daily Jam Pourquoi un titre en anglais et pourquoi aimer en français Alors Daily Jam parce que ça représente toute ma vie. Daily Jam en fait c'est euh, littéralement la confiture quotidienne et aussi euh, le jam comme tu connais la musique. Ouais. Et je trouve que la vie, si on arrive à ouvrir les yeux assez grands, ce qui n'est pas toujours facile avec cette vie qui va s'en l'heure. Tu vois, euh, si, euh, si tu regardes, l'inspiration, elle est partout. Et donc là, tous les jours, on nous donne des choses pour pouvoir créer la musique. Et voilà, mon jam, moi, bah, c'est d'essayer de capter et de retranscrire ça. C'est ta petite confiture à toi quotidienne. Voilà, exactement. Et c'est parce que ma confiture en ce moment, bah, c'est mon fils. C'est l'amour de ta vie. C'est l'amour. Ouais. Et félicitations pour ce là La rencontre avec Absolem pour le titre Playground, qui est à côté de toi, qu'est-ce que tu peux nous en parler Alors, bah, la rencontre. Non, aujourd'hui on a déjà touché de mots, mais je voulais juste dire que par rapport à ça c'est bien que tu en parle, parce que je suis archi fier de, de pouvoir être là avec, avec les frérots, le Play Grand. c'est exactement pour ça qu'on a fait ça c'est pour promouvoir le reggae, promouvoir des artistes et essayer de faire que, de recréer un, un renouvellement comme nous on nous a offert, on, quand on a commencé avec la main, on a beaucoup ouvert de portes, des gars de big. il y a plein de monde, des, des, des, des qui nous ont beaucoup aidés, oh. et je considère qu'à notre tour, euh, si on peut, avec nos petits moyens euh, Re, re, re, refaire la même chose que nous on a profité ben, c'est un cycle qu'il faut que les gens perdurent parce que parce que c'est essentiel on a aussi de, de partager il ne faut pas avoir son petit combril et se dire tiens je vais faire mon truc, tout casser et puis voilà, ben, ce qu'il faut c'est partager parce que si tu es là, c'est parce que a d'autres qui étaient là merci merci, merci pour tes questions et merci à vous les gars on va avoir merci là, à vous. un petit mot de la fin bon, oui on, hein, on se arrive à la fin oui, voilà, je sais pas si vous avez un message à faire passer, quelque chose, est-ce que, bah, que vous avez déjà joué au Sanska mais du coup, vous, avez, vous pouvez être content euh, d'y revenir. Big Up Reggae, là, très de nous, Big Up Sanska, c'est une vraie ouais. opportunité de laisser. Euh... Bah, moi, je suis reconnaissant d'être ici, donc c'est oh. que du ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup à faire à Aurélie Kessenska qui participe, comme qui il y a 10 ans, on a joué là, ça a tout changé pour nous. Merci à tous les activistes qui soutiennent pour toutes les interviews, tout, le, tout ce que vous partagez de votre musique. Merci ah, oui. beaucoup yes. Et surtout merci à tous les gens qui nous soutiennent énormément, qui des disques, qui sont avec nous, et qui ton pas la radio, quoi que ce soit. T'as l'air de me connaître. Merci pour <rire> <rire> <rire> <Et des As> ça. Est ça. Est yes. Pas. yes, bah, big up, les sunscales. Franchement, c'est une opportunité de malade de pouvoir partager ma musique sur une scène comme ça ce soir. On va tout retourner. <rire> Petite assemblée, mais un peu d'applaudissements pour cette yes. base. Merci à vous, les gars. On vous fait plein de belles choses. Une merci à vous tout à l'heure. Et respectivement, plein de belles choses pour vous. pour ce qui vous attend. Et n'oubliez euh, pas de passer un petit bonjour à Martin. Oui. Allez, merci, les gars. Salut, on vous va voit va que le magistrat de la web One de Red, obligé de vous d'accueillir... Naman, dans quelques minutes. Yes. Qui nous manque, Naman